Merci. Bonjour à tous. Merci. Euh, bonjour et merci Jean-René, hein, c'était hyper clair. Euh, je, je crois que je suis un tout petit peu en retard sur le timing, donc euh, je vais essayer de pas faire de redit par rapport à ce qui vient de vous être présenté, parce que c'était limpide. Euh, alors Comme l'a dit Philippe, hein, aujourd'hui on va essayer de balayer ensemble l'écosystème de ce qu'on appelle le CM et le la CRO. Je vais vous présenter dans deux secondes ce que c'est. Euh, J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné sur scène par Camille, euh, responsable le, du programme de personnalisation chez oui SNCF, et Anaïs, euh, responsable produit et web chez euh, Pierre et Vacances Center Park, euh, avec qui on va avoir l'occasion d'échanger dans 10 petites minutes. Euh, pour ma part, pour présenter très rapidement euh, LineUp, hein, on a un cabinet de conseil parisien, on a une grosse centaine de, de consultants, euh, agences de conseil de marketing technologique. Donc Juste un, un petit préambule très rapide. Euh, ça paraît évident pour pas mal de monde, euh, ça l'est moins pour encore malheureusement quelques annonceurs, à partir du moment où vous décidez de rentrer dans une stratégie d'optimisation de la conversion et de connaissance client, pour 60% d'entre vous, euh, cet acte, cet acte euh, vous permet assez rapidement de mesurer un lift très imposant sur votre chiffre d'affaires. Donc là, ce que je vais vous balayer, hein, c'est vraiment de notre point de vue, le process, la méthode, les outils, euh, qui aujourd'hui valent la peine d'être pris en compte pour mettre en place une stratégie d'optimisation de la conversion et de l'expérience utilisateur. Euh, et on va commencer donc par le CEM. Le CEM, qu'est-ce que c'est de façon très concrète C'est une démarche marketing qui consiste à auditer, analyser et être au contact de vos audiences sur vos sites et applications mobiles, euh, à travers différentes, euh, différents leviers qu'on va, qu va évoquer dans quelques instants. Euh, ce qui est en jeu, euh, pour vous en tant qu'annonceur c'est euh, dans la roadmap que vous essayez de dessiner pour les 6, 12, 18 prochains mois pour euh, designer les expériences que vous allez proposer à vos audiences, il y a deux choix le doigt mouillé euh, avec tous les risques que ça importe ou cette approche un petit peu CEM qui consiste à exclure tout, toute sub subjectivité pardon, dans votre prise de décision euh, en étant euh, très fin dans les axes d'optimisation et d'amélioration que vous décidez de mettre en place pour ce faire, il y a deux choses. Il y a vraiment du croisement de données analytiques et comportementales pour avoir un regard objectif et exhaustif et impartial sur vos parcours utilisateurs, les irritants dans l'expérience que vous proposez et l'identification des poches de croissance sur lesquelles vous pouvez vous positionner pour apporter une croissance certaine et mesurée sur des indicateurs de performance qui aujourd'hui sont au cœur de vos préoccupations. On va y revenir un petit peu après. Donc l'enjeu, je fais écho un petit peu à tous les différents acteurs que vous avez pu rencontrer, c'est de pouvoir modéliser et analyser le journée, euh, le parcours de vos différentes audiences, et j'insiste sur cette notion de différenciation dans l'audience, vous êtes tous bien d'accord sur le fait que 100% de vos consommateurs n'ont pas un comportement homogène, donc il faut avoir la capacité de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail et de segmenter et cibler ces différents comportements pour derrière, comme on en parlait, hein, potentiellement leur proposer à travers de la personnalisation, algorithme à l'appui ou pas, une expérience un petit peu différenciante et pouvoir voir étape après étape de vos parcours, de vos chemins critiques, comment chacune de ces étapes, aussi bien en termes de storytelling, de fonctionnalités, etc., comment est-ce que vos visiteurs se comportent. Euh, le but du jeu, pour vous, hein, encore une fois, pour, et, pour être très impartial, c'est d'intégrer de la donnée calique, anti-chaude-froide, analytics comportementale et éventuellement CRM, pour brosser, encore une fois, de façon très pragmatique, l'état des lieux de la consommation de vos parcours, et vraiment identifier, là où vous devez mettre le curseur, l'effort de guerre, pour être impactant dans votre quête de croissance. Donc, le bénéfice de ce type d'outil, on va y revenir tout de suite, hein, c'est vraiment de s'approcher autant que possible de notions qui sont clés pour pas mal d'annonceurs depuis des années, l'aspect user-centric. Avec ce type d'outil, vous êtes vraiment au cœur de vos audiences à travers du test utilisateur, de l'enregistrement de session, de la carte de chaleur, du sondage en ligne, et plein d'autres petits leviers qu'on va, qu va évoquer, vous êtes vraiment, non pas sur un postulat, à moi, en tant qu'annonceur, je pense que, mais finalement, voilà aujourd'hui mes parcours, la façon dont ils sont consommés, et comment mes audiences s'approprient les messages que j'essaye de leur faire passer. L'enjeu étant de pouvoir réaligner qui vous êtes en tant qu'annonceur, votre proposition de valeur, et comment est-ce que c'est euh, perçu par euh, vos visiteurs. Un des autres enjeux du CEM, c'est qu'encore une fois, on est très loin du doigt mouillé, euh, donc là, on est baqué par de la donnée. Qu quantique, qu'importe, l'enjeu c'est de pouvoir se dire, dans le cadre d'une euh, prise de décision, on est moins sur une opposition d'opinion, et euh, très fréquemment, celui qui parle le plus fort euh, peut l'emporter, euh, mais là plus sur, finalement, les données tracent un petit peu le sillon de ce que devrait être l'expérience que je vais proposer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Un des autres avantages, est encore une fois, cette capacité, euh, en fonction de l'outil qu'on utilise, à identifier comment est-ce qu'on va phaser nos actions. Pour être sûr qu'on ne se trompe pas et que l'effort de guerre qu'on met en amont, en, en, en priorité, pardon, va se traduire par des victoires rapidement mesurables. Et en fonction de l'outil, il y a aussi cette logique qui est obligatoire et importante pour vous de mesurer l'avant-après l'impact de l'action, que ce soit à court, moyen ou long terme. Donc dans le cadre du benchmark qu'on a eu l'occasion de faire euh, avec nos équipes, euh, on vous propose de balayer vraiment rapidement ces quatre différents acteurs qui aujourd'hui sur le marché français sont de plus en plus présents. Euh, qui ont toute une proposition de valeur gra qui gravite autour de l'analyse comportementale et d'expérience, euh, chacun avec des petites spécificités et évidemment des modèles économiques différents. Euh, certains sont présents ici, euh, donc je vous invite éventuellement à vous rapprocher de Content Square et d'Abetesti. Euh, Content Square qui est vraiment une plateforme dédiée à l'UX Analytics, hein, l'optimisation d'expérience client, qui a un nombre de fonctionnalités incroyables euh, pour vraiment cibler, segmenter, comparer le comportement de différentes audiences sur différentes pages par rapport à des comportements que vous pouvez définir à la volée sans complexité technique. AB Textique, vous connaissez très certainement, hein, euh, qui a commencé sur du testing, de la personnalisation et qui a étoffé son offre de service autour d'un outil de CEM pour avoir la possibilité de proposer à des annonceurs une offre un petit peu all-inclusive, tout packagé à travers la même interface. Pour avoir parlé avec pas mal d'annonceurs hier, je sais que vous êtes nombreux à utiliser Hotjar, qui est une très belle entrée en matière pour tout ce qui va être carte de chaleur, carte de clic, carte de scroll, mais qui ne va peut-être pas vous apporter les réponses que vous voulez sur ces logiques de segmentation et de modélisation de journée du journée du visiteur. Et un nouvel acteur sur le marché français qui, qui fait peut-être une petite place, qui s'appelle Lucky Orange, qui essaye de se positionner un petit peu entre tous ces différents acteurs euh, sans nécessiter une structuration d'équipe. Euh, un petit peu plus complexe, mais on va y revenir. Euh, ce qu'il faut retenir, hein, finalement, euh, je ne vais pas m'attarder très longtemps, parce que j'ai que 10 minutes, et vraiment, euh, c'est ces dames qui ont, euh, qui ont tout le savoir, et je vais plutôt leur laisser la parole rapidement. Euh, si vous souhaitez euh, creuser un petit peu sur les points de différenciation de chaque outil par rapport à votre structure, on sera heureux d'en parler sur notre stand. Euh, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais outil, c'est plus une question de maturité par rapport à cette stratégie de CEM, et où vous en êtes aujourd'hui euh, là où un hot jar ou un lucky range vont être une très bonne entrée en matière, évidemment à un moment atteindront leurs limites. Euh, ça vous permet peut-être de mettre un peu le, le pied dans le petit bain et de comprendre que finalement l'eau n'est pas si froide que ça. AB euh, a, a l'avantage de proposer encore une fois une offre de service relativement ronde sur CEM et CRO et in fine, en fonction de la maturité ou de la structuration de votre équipe, de votre équipe. si, euh, et ça Camille analyse pour en parler, si vous avez euh, soit une aide externe, soit une structuration en interne qui vous le permet, euh, viser un Content Square, ça sera une très bonne décision dans l'amélioration de votre chiffre d'affaires sur l'année. Euh, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la partie CEM, ce qu'il faut retenir c'est que vraiment cette logique d'analyse comportementale Analytics euh, vous permet d'être très fin dans votre capacité à prioriser vos actions. Maintenant, on est vraiment sur une logique de priorisation d'action. Le passage à l'acte, quant à lui, c'est tout ce qui gravite autour de la CRO, donc de l'optimisation de la conversion. Je pense que vous êtes tous relativement familiers sur le sujet. C'est vraiment les techniques, la structure, les process qui vous permettent d'optimiser l'expérience à des fins d'amélioration de la conversion et du bien-être du visiteur. Donc l'enjeu de la CRO hein, c'est vraiment l'optimisation des performances digitales, euh, le but, en tout cas c'est la méthode qu'on pousse, c'est que l'acte de CRO doit se baser autant que possible sur les insights, les enseignements que vous avez été capable d'identifier à travers votre outil de CEM. On accompagne beaucoup d'annonceurs euh, qui ont fait un petit peu ce saut de puce, euh, je veux optimiser mon expérience, je fais de la CRO tout de suite et assez rapidement, se retrouvent un petit peu en quête de en « fait, finalement il me faudrait un process et une méthode un petit peu plus industrielle d'identification de des actions que je dois mettre en place ». L'enjeu pour vous, si vous ne faites pas de CEM, ces, ces c'est de prendre le risque de un, de mettre des actions un petit peu, encore une fois, au doigt mouillé, et que les tests que vous mettez en place soient au mieux flat, au pire négatifs en termes de gains de performance. Ce qui peut remettre en question la pérennité de cette stratégie. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, basez-vous sur un outil du X-Analytics pour alimenter votre roadmap de, de tests et de personnalisation. L'enjeu, pour vous, de façon très pragmatique et très héroïste, hein, euh, ce n'est pas forcément de travailler exclusivement sur l'aspect expérientiel, hein, mais vraiment de vous focaliser sur le développement d'indicateurs de, de, de performance identifiés en amont. On ne teste pas pour le plaisir de tester, on teste pour inscrire euh, l'expérience utilisateur dans l'amélioration de la stratégie de l'entreprise. Okay, donc vraiment, il y a une réflexion sur les indicateurs de performance et les audiences sur lesquelles vous essayez d'influer positivement. Et évidemment, il y a cette logique un peu plus côté client cette fois, d'amélioration de l'expérience, du delivery du message et de votre proposition de valeur, qui de toute façon in fine pour vous, se traduit par plus de conversion. Qu'importe que l'acte de conversion se traduise par une augmentation de la valeur du panier moyen, de la récurrence d'achat, du repeat, du drive to sort ou de la captation de lead, vraiment la stratégie, les outils euh, s'adaptent. Il faut vraiment toujours avoir cette logique CEM, réflexion KPI, avant de passer à l'acte. Euh, le bénéfice, et je vous libère dans quelques instants, euh, c'est évidemment de façon très, très, très pragmatique, hein, l'optimisation de l'expérience business, l'expérience client, la mesure euh, et la confirmation que vos actions aujourd'hui apportent, un gain euh, que ce soit sur vos NPS ou sur vos KPI business, ça vous permet aussi, et c'est souvent pas bien perçu, alors que c'est vraiment un vecteur de test pour l'innovation. Quand vous voulez mettre en place de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles pages en aspect expérientiel, euh, n'hésitez pas à l'A-B tester, ce sera riche d'enseignements. Euh, et évidemment, ça vous permet d'en apprendre encore et toujours plus sur vos audiences, la façon dont ils réagissent à vos messages et euh, à votre identité, et à votre plateforme de marque. Donc là aussi, euh, je ne vais pas m'attarder forcément très longtemps sur les spécificités de chacun des acteurs. Euh, on a décidé, et ce n'est pas évidemment exhaustif, hein, de parler des quatre acteurs euh, qu'on croise assez fréquemment sur le marché français. Kabetasti, euh, acteur historique au même titre que Caméléoun, qui a un positionnement, comme je le disais, un trait un petit peu euh, très rond sur le sujet, CEM, CRO. Euh, Caméléoun, qui, comme Jean-René a eu l'occasion de le dire, investit depuis un moment de façon euh, très, euh, très efficace sur les enjeux de personnalisation d'intelligence artificielle. Et, euh, et Camille pourra vous en parler bien mieux que moi. Euh, Google avec une solution Optimize, euh, et là je vais voir des, des, des levées de sourcils, euh, qui peut être une entrée en matière pour certains acteurs qui, qui voudraient commencer, ou pour des acteurs beaucoup plus matures qui ont tout le stack Google, euh, qui leur permet de s'appuyer sur toute la puissance de l'écosystème data de ce qu'a proposé la suite, euh, la suite 360 et Adobe Target, qui là aussi, à partir du moment où on est outillé avec toute la suite d'outils ado Adobe, euh, permet de proposer une expérience un petit peu cohérente sur l'ensemble euh, de, des leviers, euh, que ce soit hein, marketing, automation, site. Euh, au même titre que pour les outils de CEM, il n'y a pas de bons ou de mauvais outils de CRO, en vrai. Là, euh, Camille pourra vous en parler, il y a des critères de sélection qui sont propres à chaque annonceur, et propres aussi à la stratégie qui est la vôtre. Euh, donc ça je vous invite, c'est un sujet un petit peu passionnant et un petit peu long, dans les 10 minutes qui me sont accordées, je ne pourrais pas creuser tout de suite sur le sujet, donc je vous invite à en parler un petit peu après. Juste pour finir sur cette partie CEM et CRO, euh, les conseils d'une euh, agence qui fait ça depuis euh, 6-7 ans maintenant euh, J'aurais tendance à vous conseiller d'analyser systématiquement aussi souvent que possible et de façon vraiment continue le comportement de vos internautes. Vous le savez, on est sur une génération zappette, les tendances, les comportements bougent toutes les deux semaines, tous les mois. Une analyse tous les trimestres, semestres ou années ne euh, sera pas suffisant pour vous inscrire dans l'agilité la, qui, qui est nécessaire pour mettre en place ce type de stratégie. Euh, utilisez vraiment votre outil de CEM pour alimenter une roadmap la plus smart et efficace possible. Euh, J'entends par là toujours cette réflexion, euh, le gain à aller chercher. Ne focalisez pas que sur des quick wins, même si c'est une très bonne entrée en matière, ça vous permet de valider que la démarche est saine et de mesurer des résultats. Il faut réussir à vraiment tendre vers du big win. L'enjeu est de pouvoir graduer euh, proprement entre euh, quick win big win. Un quick win étant une modification très simple techniquement à mettre en place, mais qui peut avoir un impact mesurable sur votre chiffre d'affaires. Un big win et avoir quelque chose qui va mobiliser un peu plus de ressources. On en parlait tout à l'heure, 7 hein, à 8 semaines de mise en place, mais qui va avoir un impact ultra significatif sur les indicateurs de perf que vous souhaitiez mesurer. Euh, et je le disais, tester absolument tout, systématiquement tout le temps. On a la chance d'accompagner des clients qui sont très matures sur le sujet et qui testent tout. Euh, D'un changement de couleur à une refonte complète de site, euh, aussi à un intrange que ça puisse paraître, euh, ça vous permet d'être beaucoup plus dans, dans la mesure et la certitude que vos parties prises aujourd'hui vont apporter le gain que vous cherchez pour continuer à générer de l'investissement. Et pour finir, parce que ça, c'est pas vraiment hyper, euh, hyper connu, il euh, y a des gros enjeux qu'on n'a pas le temps de traiter en 10 minutes, de structuration, de process, d'organisation, pour mettre en place une stratégie hyper saine et surtout très vertueuse pour vous. Euh, gardez à l'esprit, en tant qu'annonceur, vous n'êtes pas seul, vous avez évidemment des pairs euh, que vous pouvez requêter, mais vous pouvez aussi prendre de, de l'aide externe, aussi ponctuelle soit-elle, de cabinets qui sont expertisés sur le sujet et qui peuvent très rapidement vous faire passer un cap en posant tout un socle organisationnel qui vous aidera à être plus efficace dans l'atteinte de résultats plus impactants. Donc, merci beaucoup, j'espère que c'était plutôt clair. Euh, encore une fois, on est présent en dessous. Et euh, là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à ces dames, pour euh, qu'elles vous présentent un peu plus en détail le CM, la CRO, sur deux acteurs que sont Pierre-Evac Center Park et oui SNCF. Ce que ça veut dire, comment est-ce que ça a été mis en place, est-ce que c'est une tendance de fond, ou est-ce que c'est très périodique Donc voilà. Alors. Euh, donc On va, on va commencer par, euh, par toi, Camille, les micros fonctionnent euh, oui. Ouais, on dirait que oui. <rire> Alors, est-ce que tu peux te, te présenter très rapidement, toi, à titre personnel et, euh, et ton périmètre euh, chez, euh, chez OUI euh, Oui, donc euh, bonjour à tous. Camille Debauchier, je travaille donc chez OUI à CNCF depuis huit euh, ans maintenant. Euh, 8, euh, oui SNCF du coup euh, se positionne sur le marché de la mobilité euh, comme vous le savez sans doute euh, et en quelques chiffres euh, rapidement, oui SNCF c'est 1 milliard euh, d'euros de volume d'affaires euh, en 2018 et plus de 100 millions euh, de billets euh, vendus euh, sur l'année euh, pour, pour ce qui me concerne un peu plus directement du coup euh, j'ai d'abord euh, occupé des fonctions euh, de marketing relationnel euh, et de fin, de CRM chez WSNCF avant d'évoluer sur des métiers un peu plus à la croisée des chemins entre euh, la personnalisation de l'expérience client et la data mais toujours au service du marketing relationnel avant d'aller aborder ces problématiques euh, en grand euh, sur la personnalisation sur euh, en 360 à la fois sur le site, les applis et euh, les logis marketing. Super. Et toi Anaïs Alors ça marche aussi moi Ouais ça marche, nickel. Alors bonjour tout le monde, euh, merci beaucoup d'être là. Euh, donc Anaïs, moi ça fait 7 ans que je travaille en marketing digital. Euh, j'ai passé quelques années dans le groupe Solocal pour la marque Page Jaune, où j'étais responsable euh, du pôle UGC. Et j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps euh, le groupe Pierre et Vacances Center Park, euh, je l'ai rejoint il y a 9 mois exactement. Euh, et je m'occupe du coup là-bas du pôle produit web donc c'est le pôle qui porte euh, la vision produit euh, et on a en charge du coup toutes les optimisations qui visent à améliorer et on y reviendra évidemment euh, la conversion du site euh, voilà très rapidement pour le groupe Pierre et Vacances Center Park c'est pas que les marques Pierre et Vacances et Center Park c'est aussi des marques comme maeva.com ou Adagio on est sur euh, un peu plus virgule cinq milliards en termes de chiffre d'affaires et 50% de nos ventes sont faites sur le web voilà, pardon, <rire> je, veux <que> je meuble. <rire> non, non, pardon, euh, ok super, merci beaucoup, donc, euh, <rire> pardon. donc vous êtes toutes les deux euh, donc, en charge euh, d'une façon ou d'une autre d'un projet euh, CEM-CRO, euh, soit orienté sur du testing, soit orienté sur de la personnalisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus toutes les deux sur euh, la façon dont les équipes sont structurées euh, sur, euh, sur ces enjeux-là, et, euh, et, et de quelle façon euh, le, le, le, cette équipe a pris de l'ampleur sur chacune de vos deux structures alors nous il n'y a, a pas un pôle CRO euh, chez Pierre et Vacances Center Park, il y a une direction euh, qui est la direction Sales et Digital dans laquelle toutes les équipes en transverse euh, ont ces enjeux de conversion. C'est à dire que chez nous, euh, que ce soit les équipes acquisition, la weba, le CRM, euh, peu importe les équipes aussi e-merchandising et le produit web évidemment, euh, tout le monde est concerné par ces sujets de conversion. Euh, donc c'est complètement transverse, il n'y a pas une cellule dédiée, c'est vraiment un mindset euh, qui est partagé. Il faut savoir d'ailleurs que dans ma direction, il euh, y a trois piliers principaux dans la stratégie, euh, qui sont coopération, conversion, simplification. Euh, et ça, c'est vraiment les piliers portés par notre direction aujourd'hui, et donc euh, qui traduisent bien du coup le côté transverse dont je parlais, et vraiment mindset euh, général euh, chez nous. Ok, voilà. merci. Écoutez, oui. Euh, pour rebondir sur ce que tu disais du coup, sur l'aspect transversalité, c'est aussi une question qui a été euh, super importante pour nous. Euh, quand on s'est posé la question de, de la personnalisation chez OUSNCF, on s'est dit si on le fait euh, de manière euh, silotée chacun euh, sur son périmètre. Euh, on va aboutir euh, sur une expérience client qui sera complètement dissonante entre les différents euh, leviers et les différents écosystèmes du site et la volonté du coup ça a été effectivement d'aborder le, le sujet en, en 360 donc pour ça on a créé une équipe euh, qui, qui était à la croisée des chemins entre la direction produit euh, qui développe le site et les applis et la direction marketing qui a à vocation à générer du trafic sur le site et pour, pour faire ça en fait cette équipe elle a d'abord travaillé tout au long de l'année 2018 sur une phase de cadrage pour identifier les use cases, choisir une solution du marché avec laquelle travailler et c'est dans ce cadre là qu'on a effectivement décidé de travailler avec Camille et Oune. et là on est plutôt dans une phase où on entre dans la partie delivery où du coup on, on inclut toutes les équipes métiers qui sont nécessaires de, enfin, il est nécessaire de réunir pour délivrer le projet D'accord, super, merci. Donc, ce qu'on retient, finalement, c'est que, indépendamment de la structure de l'entité, c'est une démarche, finalement, où vous essayez de mettre au contact toutes les expertises, que ce soit technique, market, produit, pour, comme tu le disais, avoir une expérience qui n'est pas dissonante, qu'importe la contrainte. Ok. Donc, juste pour toutes les deux, de votre point de vue, quel type de compétences sont nécessaires pour avoir une bonne démarche CEM, CRO Tu as pu commencer un petit peu à en parler sur... Euh, alors moi je ne parlerais pas de compétences, je parlerais plutôt de mindset ou, euh, ou d'approche. Euh, alors je pense, et oui, on aura l'occasion d'en reparler pendant cette table ronde, mais euh, déjà toute l'approche data driven et customer first euh, qui sont vraiment pour moi les piliers autour de la conversion, je pense que c'est très important. Euh, deuxièmement une partie plutôt méthode et process je pense que c'est vraiment la clé d'avoir des méthodes et des process simples le mot process fait parfois un peu peur parce qu'on imagine tout de suite que ça veut dire beaucoup d'instances euh, euh, de la complexité dans le travail alors que pas forcément les process peuvent être simples, il faut qu'ils le soient euh, et après en termes de méthode aussi je pense que toute la, la partie un peu itérative et collaborative alors là, la partie itérative mais la partie plutôt amélioration continue euh, font partie des, des, des compétences si je reprends ta question clé euh, pour travailler autour de ces sujets-là. On n'est pas loin de l'agilité. quoi. Ouais. <rire> euh, pour pouvoir euh, aller dans ton sens euh, également, je pense que les compétences, c'est euh, effectivement une très bonne connaissance euh, de ses clients, c'est également une bonne connaissance de ses parcours, évidemment. Et du coup, de, de, de, si on fait le, le, le triptyque, comment est-ce que ses clients interagissent avec ses parcours. Et sur l'aspect organisationnel, je rejoins aussi ce que disait Anaïs, ce qui est super structurant et qui pour nous est un vrai facteur clé de succès, c'est le fait de, de, de casser on va dire, les silos organisationnels pour se concentrer exclusivement sur le client. Parfait, super, merci beaucoup. Euh, alors, dans le cadre du benchmark, hein, ce que j'expliquais, c'est qu'il n'y a pas, encore une fois, pour la partie euh, CRO, de bons ou de mauvais outils. Ce qui est intéressant, euh, c'est que là, toutes les deux, sur vos deux structures respectives, vous n'êtes pas forcément sur les mêmes enjeux. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, toi, euh, Camille, euh, tu, vous, vous venez de décider euh, de, de mettre en place Caméléon pour un enjeu de personnalisation. Euh, et toi, Anaïs, là, vous êtes sur a -T -T, sur des logiques de testing et de personnalisation, évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est de euh, peut-être voir, euh, comme je le disais dans le cadre du benchmark, quels sont les, les critères qui pour SNCF ont été euh, déterminants dans le, la sélection de l'outil Qu'est-ce qui pour vous euh, est rentré euh, dans la balance pour savoir quel outil était adapté euh, à vos enjeux, à votre stratégie Effectivement, on a rencontré pas mal d'acteurs du marché euh, quand euh, on s'est posé la question de, de choisir un outil. Euh, on a eu des discussions assez approfondies avec un certain nombre d'entre eux. Euh, au final, on s'est un peu fait une grille de lecture euh, du marché et on a évalué euh, les différentes solutions qu'on a rencontrées sur différents critères. Les critères euh, fonctionnels d'abord, euh, techniques ensuite, data également. Euh, RGPD, évidemment, parce que c'est structurant euh, aujourd'hui. Et pour finir, euh, un enjeu non négligeable, c'est aussi sur l'aspect euh, collaboration, euh, le, le feeling en fait, qu'on avait euh, avec les équipes, puisque pour mon ce type de projet à bien. Euh, ça reste euh, super important. Et euh, c'est comme ça, effectivement, qu'on a été amené à choisir euh, Caméléon. Est-ce que les contraintes techniques ont été un critère important pour vous, euh, les, les limitations possibles avec l'ASI ou autres, ou, ou pas franchement, finalement euh, oui, parce que chez WSNCF, il y a euh, quand même une, des, des équipes techniques qui sont nombreuses, qui ont un bel historique, qui ont des belles compétences. Euh, et du coup, ça nous, ça nous tenait à cœur de, de pouvoir euh, euh, respecter aussi euh, le, leurs ambitions. Euh, donc euh, oui, oui, effectivement, le, le fait d'avoir une, une solution qui, qui s'interface bien avec notre SI, qui est euh, euh, complexe et puis qui a un peu d'âge maintenant, euh, c'était super important. Ok, parfait. Donc finalement, le process de sélection des outils, euh, encore une fois, si j'essaie si de résumer là-dessus, vous avez mis en place une grille de lecture sur plusieurs indicateurs euh, techniques, euh, conformité, compliance, légal, et évidemment après l'aspect look and feel et simplicité d'utilisation, et en fonction de ça, vous avez été capable d'identifier l'outil Adapté. On a fait des super graphes en étoile après. <rire> ok, super. Et, et alors toi, Anaïs, euh, là, si maintenant, si on essaie de, de repartir sur cette logique de, de, de testing et de CEM, euh, comment est-ce que, enfin, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous décidez de prioriser les actions que vous mettez en place et comment est-ce que vous mesurez l'impact que ça, que ça génère une fois que l'outil est déployé chez vous Alors, pour faire très simple, euh, je vais vous expliquer en cinq étapes comment est-ce qu'on lance chez nous les campagnes test euh, ou de Perso, d'ailleurs. Euh, donc, d'abord, il y a une première étape qui est l'analyse quali. Donc là, derrière, je mets tout ce qui est les tests users, donc soit par des solutions comme TESTAPIC qu'on utilise beaucoup chez nous, euh, ou les focus group, euh, les bêta tests internes. Enfin bref, les, vraiment toute la partie quali, insight user. Deuxièmement, on analyse la partie quanti. Euh, donc là, euh, je mets derrière plutôt les outils comme Google Analytics par exemple, qui nous permettent de suivre ces, ces chiffres et ces data-là. Troisième étape, analyse comportementale. Et là, donc, nous, on utilise, tu en as parlé un peu tout à l'heure, Content Square énormément. Euh, on pourra aussi en reparler avec plaisir, si vous le souhaitez, pour ceux qui n'utilisent pas encore l'outil. Euh, cette partie comportementale, elle nous aide en fait à comprendre un peu mieux comment naviguent les users sur notre site. Euh, où est-ce qu'ils cliquent, comment ils scrollent, combien de temps ils passent sur la page, euh, qu'est-ce qu'ils font après telle étape, euh, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, voilà, ça c'est les trois premières étapes. Ensuite, euh, on, on mûrit un peu le projet, on, on priorise, on fait notre roadmap dans ce sens-là. Euh, on lance du coup notre A/B test, donc là en l'occurrence c'est beaucoup avec AB testi. Et après on a toute la partie analyse et itération dont je parlais aussi un petit peu tout à l'heure, euh, parce qu'on est vraiment en cycle d'amélioration continue. C'est toujours comme ça qu'on fait, globalement ce qu'il faut retenir c'est quoi C'est qu'on a une grosse partie d'analyse au départ, euh, on a vraiment ce cycle d'amélioration on continue sur, ce sur ces cycles d'AB test et après la partie analyse qui est une grosse partie chez nous, mais je pense qu'on y reviendra aussi un petit peu après, euh, dans le cadre de, de ce sujet mm -hmm. aujourd'hui. Bah, justement, ça me fait rebondir sur ce sujet analyse euh, qui me fait penser au terme que tu as employé a deux secondes, l'aspect user-centric. Mm -hmm. euh, Est-ce que je peux vous demander toutes les deux, euh, user-centric peut-être, euh, toi, ce que tu, tu, tu en penses, cet aspect-là euh, le, le, enfin, sur, sur la partie, euh, user que... ouais, Enfin, pour moi, c'est une, une vraie tendance de fond euh, cette partie euh, user centric. Euh, et, et, et si on, enfin, si on essaie de faire l'exercice euh, chez nous, euh, ce que ça veut dire euh, chez le SNCF. Euh, en fait, on a un volume de clients qui est quand même euh, assez conséquent euh, et puis qui est euh, extrêmement hétérogène. On a euh, des, des, des jeunes, des familles, des seniors, des pros. Euh, si, on, si on prend l'exemple d'un client pro euh, qui peut euh, euh, un jour euh, voyager pour euh, son boulot et puis euh, le lendemain, euh, être dans un contexte différent où il se met euh, à voyager en famille, c'est un même client, mais dans un contexte différent et qui va nécessiter en fait, qu'on s'adapte. C'est même une, une approche user centric oui, mais qui tient compte effectivement, du contexte de vie dans lequel se situe le client. C'est ouais, une approche qui est très structurante. Ben non, mais je suis d'accord avec Camille. Euh, <rire> <rire> non, non, parce que je sais que le, le terme fait, fait un peu débat quand on parle de user-centric, customer-first et compagnie. Euh, mais non, moi, je, enfin, en tout cas, l'approche qu'on a, eu dans le groupe sur ces sujets, euh, c'est vraiment de remettre le client au centre des décisions. C'est le client qui décide. Euh, on a beau avoir des intuitions et des convictions. Euh, c'est vraiment le client qui prend toutes les décisions. Et, euh, et c'est vraiment comme ça que nous, on fonctionne chez Pierre et Vacances, Center Park. Chez Pierre et Vacances, parce que moi, je travaille pour la marque Pierre et Vacances, c'est pour ça que j'ai tendance à, à commencer avec ça. Mais euh, donc, voilà, donc du coup, dans les, je suis tout à fait d'accord avec ton approche, et c'est vraiment pour moi la notion de, euh, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est remettre le client euh, au cœur de nos décisions. Euh, donc oui, effectivement, cet aspect user-centric... Toi, de ton côté, tu le retrouves à travers des analyses CEM sur un content square où tu es vraiment au cœur de leurs analyses. Et, et, et toi, Camille, pour faire écho à ce que disait Jean-René il y a quelques instants, sur l'aspect complexe de, de vos différentes audiences et euh, de, du contexte entre aujourd'hui et demain où ils n'ont pas forcément les mêmes besoins, euh, c'est là où cet aspect user-centric, vous avez besoin de bien comprendre ces enjeux et d'être hyper véloce dans l'identification de leurs besoins. Et pour faire écho à ce qu'expliquait Jean-René, hein, euh, là, l'intelligence artificielle a un rôle clé à jouer pour aider euh, dans cette quête de, de user-centricity. Tout à fait. <rire> euh, ok, euh, je me suis un petit peu perdu dans mes notes, mais euh, on va avancer un petit peu. Euh, donc on, on va avancer maintenant un peu plus sur du concret. Est-ce que, euh, sans rentrer forcément dans le secret des dieux, euh, est-ce que vous pourriez nous partager une petite expérience euh, l'une et l'autre euh, de façon concrète Qu'est-ce que vous aviez identifié euh, Comment vous l'aviez identifié Comment ça s'est traduit par une application en personnalisation et en test, euh, et éventuellement, si on peut avoir quelques chiffres. Voilà. <rire> Comme tu veux. <rire> ok. Euh, en termes de, de use case, euh, je, je, je, je vous ai parlé en fait de deux typologies distinctes euh, de use case, un use case plutôt orienté business et puis un use case plutôt orienté client. Euh, le, le, le premier use case, euh, on a une page en fait dans notre dans notre tunnel de vente aujourd'hui euh, qu'on appelle euh, la page euh, caméléon. Alors c'est pas une blague, elle s'appelle vraiment caméléon et à, on travaille avec caméléon. Euh, cette page en fait a la vocation à faire de, de, de, de l'upsell tarifaire historiquement et quand on identifiait sur la base d'éléments de, de, de contexte euh, du parcours euh, que le client était sans doute pro par exemple qui part un lundi matin et qui revient un mercredi soir, à ce moment là on lui proposait euh, de l'upsell tarifaire pour aller sur du tarif pro et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait euh, un élément qui était assez dommage c'est que la segmentation pro euh, dans notre base de données, on l'a et que en fait, les éléments euh, de données CRM n'étaient pas activés dans nos parcours clients. Et du coup, on a fait l'exercice d'essayer d'activer cette cette donnée CRM dans notre parcours. On a réussi du coup sur cette page dite d'upsell tarifaire sur la partie pro à augmenter, enfin, maintenir les performances telles qu'elles étaient, tout en augmentant de 15% le trafic, ce qui veut dire qu'on a vraiment réussi à générer du trafic très qualifié sur cette page et du coup, au final, à optimiser la conversion sur sur ce tarif pro. L'ambition, toujours sur ce use case d'upsell tarifaire, c'est grâce à l'intelligence artificielle que propose Caméléon et à l'aspect scoring prédictif, c'est d'être en capacité de demain d'identifier nos clients qui ont une vraie appétence à sélectionner de la première classe plutôt que de la seconde. Et du coup, quand ils sont dans leur parcours et qu'ils ont sélectionné de la seconde classe, les rattraper en leur disant, est-ce que tu n'aurais pas l'envie ou le besoin de plutôt voyager en première et du coup ça c'est l'un des use cases sur lesquels on travaille avec euh, avec Caméléon et là du coup j'en ai fini pour cette partie euh, use case business euh, l'autre euh, use case que je voulais vous partager c'est un use case qui est plutôt client et qui est euh, un peu euh, rigolo, on va dire. On partage nos ruptures aussi. Euh, il y a quelques semaines, il y a une blogueuse et euh, euh, Instagrammeuse euh, qui a quand même, plus, il me semble, plus, plus de 30 000 followers euh, sur Instagram, euh, qui a posté une photo parce qu'elle était hyper mécontente. Elle s'était pointée euh, dans un train euh, avec euh, sa carte jeune, persuadée d'être euh, euh, parfaitement en règle puisqu'elle avait son billet et sa carte, et puis elle s'est fait contrôler par le contrôleur. Euh, qui lui a dit mais madame votre carte a expiré et elle a, sa carte effectivement avait expiré depuis quelques jours euh, la problématique c'est qu'effectivement euh, pour un client qui achète sa carte sur WeSNCF, euh, oui sa carte jeune par exemple euh, les dates de validité de sa carte c'est quelque chose dont on dispose et c'est là encore une donnée qu'aujourd'hui on n'active pas dans le parcours de, no de nos clients pour lui dire attention tu es en train de réserver un billet de train pour une date à laquelle ta carte aura expiré et du coup il faut que tu renouvelles ta carte si tu veux te retrouver dans une situation confortable lorsque le contrôleur passera à vérifier ton billet. Voilà, donc ça, ça fait partie aussi des, des, des sujets qui sont très concrets, mais sur lesquels on a un vrai enjeu à aussi accompagner nos clients, mieux les accompagner euh, dans, dans, dans leur quotidien. Parfait, donc deux use cases, un business, un client, basé soit sur l'intelligence artificielle, soit sur la donnée dans une certaine mesure un peu CRM, pour contextualiser l'acte d'achat. Euh, en fonction de ce qui va se passer à court terme, après l'acte d'achat lui-même en tout cas. Super, merci beaucoup. Et, et Anaïs, toi de ton côté Alors moi je vais vous parler de notre fiche produit, euh, donc euh, pour le site web « Pierre et vacances ». Euh, on s'est rendu compte il y a quelques mois que la conversion de notre fiche produit euh, enfin le taux de conversion depuis la fiche produit était moins bon que l'année dernière, le taux d'atteinte à l'étape d'après euh, pareil était en chute euh, donc on a été alerté euh, et par nos outils qu'on a et parce qu'on a une bonne team analytics aussi qui nous, a, qui nous accompagne là dessus euh, sur ces sujets donc on a compris qu'il y avait un problème, on a commencé à creuser typiquement Content Square a été énormément utilisé à ce moment là parce qu'on a essayé de comprendre un petit peu ce qui avait changé euh, pourquoi finalement la fiche produit qui fonctionnait bien il y a 6 mois fonctionnait plus trop maintenant donc très très intéressant, on a vu notamment que les clients naviguaient beaucoup entre les onglets comme s'ils ne trouvaient pas l'information il y avait deux CTA qui se cannibalisaient, par exemple le CTA voir les tarifs avait le même taux de clic que celui pour voir la carte alors qu'ils n'ont pas du tout la même fonctionnalité puisque le voir les tarifs emmène dans le funnel de réservation bref donc plein plein plein d'insights comme ça qui nous ont permis de comprendre un petit peu ce qui n'allait pas on a travaillé du coup ensuite avec toute la team UX UI chez nous pour proposer une, une refonte de cette fiche produit en commençant par le mobile puisque comme beaucoup de nos, nos confrères, le mobile first est le sujet aussi du moment. Et d'ailleurs ce qui est assez, assez drôle aussi pour illustrer, on parlait du client tout à l'heure, on a travaillé sur quatre versions au départ, Enfin d'ailleurs on a commencé avec 15 et puis on a fini on en avait plus que 4. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y avait une version qu'on adorait. On se dit, non, celle-là, c'est bien, il y a une mosaïque photo, c'est super, les photos sont belles, c'est génial. <rire> et celle qu'on aimait le moins, évidemment, vous pouvez me venir, c'est le client qui l'a choisi. On, a, on avait fait quatre versions, et celle est, par laquelle on n'était pas du tout convaincu, quand on a fait nos tests utilisateurs, c'est cette version-là qui a été retenue. Bref, c'est une petite parenthèse pour illustrer à quel point le client, du coup, finalement choisit, même si on préfère une autre version. Euh, donc voilà donc on a travaillé sur une nouvelle version de la fiche produit euh, donc on a travaillé en lot parce que la page produit c'est évidemment une des pages stratégiques chez nous euh, puisque c'est là où on présente du coup toute la résidence et, et c'est la page qui emmène après dans le tunnel de réservation donc on l'a travaillé en lot puisqu'en plus on a nous des onglets chez nous aujourd'hui donc il fallait commencer par, par des morceaux de la page donc on a commencé d'abord par le haut de page et on itère tous les mois. Il faut savoir que euh, chez nous, on a des releases toutes les trois semaines, donc ce qui permet quand même d'avoir une bonne cadence en termes de livraison, euh, d'optimisation. Et donc l'idée, c'est que toutes les trois semaines, euh, on optimise cette fiche produit. Euh, on a commencé du coup, bah, il y a 3-4 semaines maintenant. Donc euh, euh, on a mis en prod du coup la B-Test avec le système dont je vous parlais tout à l'heure, nos fameuses cinq étapes. Donc on l'a lancé. Euh, c'est un vrai succès on est à plus 14% de conversion sur mobile, donc c'est une super nouvelle, donc évidemment on continue, euh, et globalement dans les, dans les changements un peu impactants qu'on a fait dans, dans ce cas là, on a remis euh, en valeur euh, les photos qui sont aujourd'hui un, un, un vrai outil euh, d'aide à la conversion, donc on a remis en avant les photos, on a remis en avant les services inclus, ça paraît, ça paraît bête, mais, euh, mais c'était important, ils n'étaient pas forcément très lisibles aujourd'hui, en tout cas sous une lignes de flottaison, donc, on a juste commencé par réagencer le contenu du haut euh, avant de s'attaquer au reste. Et on est, comme je voilà, je disais, sur des, des taux de conversion excellents. Donc, ça, c'est une première étape. Et on continue euh, la prochaine mise en prod est la semaine prochaine. Donc, euh, donc on attend. Super. Donc, <rire> itératif, euh, test sans cesse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comme tu le disais, là, vraiment, vous êtes basé sur de la donnée et vous avez eu l'ouverture d'esprit de proposer suffisamment de propositions pour laisser à vos audiences le choix du roi. Parce qu'in finie, c'est eux qui génèrent votre... Euh, votre chiffre d'affaires. Et, euh, et donc, bon, bah, c'est pas forcément la version la plus belle, mais la plus efficace aujourd'hui qui, euh, qui est en ligne. Ok, bravo, super, merci beaucoup. Euh, juste pour le, le mot de la fin, euh, et là aussi sans rentrer dans le secret des dieux, toujours dans cette logique euh, optimisation de l'expérience utilisateur, euh, la recherche de plus de conversion et la personnalisation. Là, là les enjeux euh, pour WSNCF euh, oui, et Pierre et Vacances, là dans les, les prochains semestres, prochains mois, on, on, est, sur, on est sur quoi ah. Alors, trois gros enjeux chez nous. Un, tout ce qui est autour de la personnalisation. Donc, ça, c'est le grand sujet du moment, notamment il y via des mécaniques d'intelligence artificielle dont, dont plusieurs personnes parlaient pendant ces conférences. Deux, tout ce qui est simplification des parcours, optimisation de la conversion, rendre nos parcours plus simples, plus clairs, plus faciles. Donc ça c'est toujours l'enjeu actuel et ce sera là aussi l'enjeu de demain. Euh, et dernier sujet qui est un sujet très important aussi c'est tout ce qui est le load time, donc les temps de chargement euh, qui sont des vrais sujets aujourd'hui notamment sur les aspects mobiles. Euh, voilà, C'est le troisième pilier très important sur lequel on travaille aussi beaucoup en ce moment et qui vont être les sujets prochainement abordés, c'est déjà le cas d'ailleurs, mais en tout cas renforcés dans les mois à venir. Côté, oui. euh, chez nous, effectivement, les enjeux sont, sont assez euh, similaires, notamment au, autour de, de l'intelligence artificielle. Euh, Jean-René tout à l'heure partageait son, son expérience pour venir jusqu'à Berlin avec de la multimodalité. Euh, le, le constat, c'est qu'aujourd'hui, euh, notre offre, elle est quand même relativement euh, complexe. Euh, L'objectif, euh, c'est de mettre en fait l'intelligence artificielle au service euh, de nos clients pour essayer de gommer toutes ces complexités, lui, lui, lui proposer euh, l'expérience euh, la plus simple possible. C'est vraiment l'intelligence artificielle qui va venir absorber cette complexité. D'accord. Donc finalement, les tendances de fond pour vous, c'est continuer à pousser encore, encore et toujours évidemment sur l'optimisation de l'expérience utilisateur mais continuer à personnaliser de plus en plus avec euh, des logiques d'intelligence artificielle, d'algorithmes de machine learning et c'est très intéressant euh, rester quand même sur des fondamentaux de temps de chargement de speed index sur vos différents chemins critiques, ça reste clé et souvent vous passez un petit peu à côté euh, donc ok super et ultime question et on va pouvoir retourner boire du café euh, là si vous aviez toutes les deux un conseil ou deux conseils à donner à, à l'un de vos pères ici qui voudrait se lancer sur une stratégie CEM-CRO euh, pour essayer d'avoir des résultats résultats tangibles sur six mois, euh, comment vous verriez les choses Qu'est-ce que vous feriez Tu m'as dit ne le faites pas, mais ce n'est pas la bonne réponse. <rire> Euh, ça c'était pour la blague, euh, non il faut le faire au contraire c'était grillé euh... <rire> normalement ce qui est off doit rester off euh, non non il faut, il faut y aller c'est d'abord super intéressant euh, non et le conseil ce serait d'abord la sélection des use cases, une sélection des use cases qui soit adaptée à son business, son marché et réfléchir à ceux qui ont vraiment de la valeur pour, pour, pour son client et pour son business. Et le, le, le deuxième conseil ou, ou type ce serait sur l'aspect effectivement organisationnel. On le sait aujourd'hui, les entreprises ont parfois du mal à sortir des, des modes d'organisation existants. L'idée, c'est effectivement d'essayer d'aller au-delà de ça en dépassant un peu les, les, les silos de, de, de l'entreprise. Euh, et rapidement du coup euh, alors moi premier conseil serait d'abord de s'assurer qu'on a le temps et les ressources nécessaires pour le faire, autant le scope euh, peut changer mais sur le temps et les ressources c'est important euh, deuxièmement bien remettre le client au centre, on en a beaucoup parlé mais c'est une, une des clés aussi je pense quand on se lance dans ces démarches là euh, éviter la dispersion ça c'est vraiment un, notre cheval de bataille chez Pierre et Vacances Center Park, vraiment, vraiment éviter la dispersion on est focus, on fait moins mais mieux euh, ensuite peut-être définir quelques KPIs clés euh, pour, euh, voilà, pour, pour monitorer euh, au plus proche euh, ces problématiques-là. Euh, et puis avoir une roadmap à trois mois assez claire pour avancer. Euh, et puis se lancer à fond. Voilà. Voilà. <rire> Super, merci beaucoup, mesdames. J'espère que c'était clair. Merci pour votre attention. Euh, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Un peu de conseil est toujours le bienvenu. Philippe, merci beaucoup. Merci. Mesdames, merci. C'était cool.